la forêt des quoi dans la forêt des loups affamés oh, oh, oh, moi je reste pas là moi. je reste pas là sinon, moi. Donc, attends, euh, je, je plaisante Barnabé reviens ah oh, bon? a... mais s'il n'y a pas que des loups dans la forêt, il y a quoi d'autre alors hein? euh, attends, laisse-moi réfléchir <rire> dans la forêt, il y a aussi des ours quoi des ours mais c'est gentil ça les ours ah si t'as un pot de miel, oui c'est très gentil il y a les branches qui font crac, les pics verts, toc toc toc, et le loup. Oui. Mais t'es complètement marteau Mais non C'est pas un marteau C'est un tomahawk Les rois de ma gueule, les rois de la guerre, les rois de ma gueule, les rois de ma gueule, majesté carnaval Avec le carnaval, on va transformer la forêt en jungle J'ai vu des hippopos Tam, tam, tam, tam ta. Machine artisée ou quoi? non, regarde celui-là, Et où? Ici. Oh! <rire> avec des avec des cheveux. Enfin, J'en ai eu, mais c'était il y a longtemps. tout à l'envers? <muches> à l'endroit? Non, à l'envers. Je serai professeur d'histoire drôle Quand je serai grand Moi je ferai le plus beau métier du monde Garder mes rêves d'enfant mmh. Tout en couleur Poussez les cornichons. Les <rire> cornichons, ouais. Laissez, laissez voler les cerveaux lents. Oh, les cerveaux lents. Ouais. Les cerveaux quoi Les cerveaux lents. Oh, lents. -ce il y a faire trucs